j, -j, -j, -j, -j Et salut à tous les amis, c'est Gabriel, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de la mise au point du mois de mars, avril. Ah qu'est-ce que ça va être Alors excusez-moi, je vais prendre mes petits objectifs. Donc euh, les vidéos vont commencer euh, donc à partir de demain. Donc à partir de lundi 28 mars, voilà. Où, euh, où on va commencer un peu. Alors avec la suite donc de Pokémon Fire. Ça va Être euh, ça va être bien, donc on va faire un euh, premier, épi premier épisode. Ça va être un peu du, du minage, enfin, du de l'XP. Ensuite, il y aura l'épisode, donc du euh, donc ça va être euh, de XP euh, par manie et peut-être le badge. On sait jamais. Donc après, il y aura le world tour épisode 2000 avril 2016. Donc ça sera pas un poisson d'avril. Donc après, on aura euh, donc. Euh, épisode donc de survie donc alias edge of gabriel donc qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que j'ai recommencé j'ai recommencé une map parce que j'ai vu que j'avais plus aucun villageois dans Edge of Gabriel donc j'ai recommencé plusieurs fois la map une map pour pouvoir essayer de trouver un village et là j'ai retrouvé donc euh, ça va être euh, j'ai essayé de lancer ça donc euh, une vidéo par semaine j'ai marqué une vidéo par semaine voilà après donc on... avec Hendrix on s'est demandé on s'est dit euh, ouais les épisodes de world tour ça fait une à dix vidéos donc on essaiera de faire des on a donc je vais créer une map aventure avec Hendrix et on va essayer de faire ça donc en euh, euh, binôme hein, on va faire ça et on va donc euh, on va essayer de faire une map aventure avec des objectifs euh, tous euh, plus fou que, que les autres sur euh, minecraft donc bien sûr j'ai créé la map là dans la semaine et normalement on lancera donc ça euh, dans le courant du mois d'avril voire du mois de mai donc par contre on vous demande un petit service c'est euh, il faudrait que vous nous donniez un, un nom pour la map donc euh, c'est euh, moi j'ai pensé à life et si vous êtes d'accord vous pouvez mettre euh, oui life c'est bien et si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez mettre aussi euh, euh, l'idée d'un nom. C'est tout ce que vous demande, l'idée d'un de nom. Après vous aurez euh, l'épisode de Building Gabriel, donc, une fois par mois. Donc je vais le marquer parce que j'allais le marquer, voilà. Après vous allez avoir la vidéo du Trade -Binder, donc du mois d'avril. Donc j'ai essayé de vous le faire euh, assez rapidement. Vous allez avoir des ouvertures des cartes Yu-Gi-Oh Bien sûr, toujours et vous allez avoir des, des vidéos donc sur Defro, donc j'essaie de me faire euh, euh, peut-être une vidéo par semaine de sur Defro, si vous êtes friand de ces vidéos là. Voilà, donc excusez-moi, je vous ai pris on va dire 5 minutes en comptant la vidéo d'intro, donc je vous remercie, euh, je vous remercie toujours parce qu'on est en, on est à 123 abonnés, on est à plus de 16 000 vues, donc ça c'est grâce à vous, hein, c'est grâce à vous simplement donc je vous remercie beaucoup euh, n'hésitez pas de liker de commenter de partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux moi je vais le faire et puis on se retrouve donc dès euh, dès le 28 mars pour des nouvelles vidéos donc bien sûr si vous avez envie de nouvelles vidéos sur des jeux donc euh, si vous alors par contre je vais vous demander un petit truc avant de terminer c'est euh, si je reprends des vidéos donc sur yogi oh tag force 4 et 5 euh, sur la, la psp est ce que ça vous plairait donc si ça vous plaît euh, si ça vous plaît mettez un petit like sur cette euh, sur cette vidéo et si ça vous plaît pas donc ne mettez pas de like ni de dislike mettez rien du tout voilà tout simplement allez les amis donc je vous laisse je, je enfin excusez moi de vous avoir pris cinq minutes de votre temps hein, et puis on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos et ciao tout le monde